Recherche de fuite en, en, enterrée entre compteur et habitation. Euh, le, la, le jardin également, l'alimentation en eau du jardin est branchée en direct sur euh, l'alimentation générale. Euh, on a donc fait ici un, un test euh, aquaphone euh, qui n'a rien donné à cause du bruit euh, environnant. Test au gaz. Et eh bien, on nous a décelé ici précisément. Voilà, la fuite. Voilà. Recherche de fuite effectuée.